Bonjour, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test et avis sur le thème de la magie. Cette fois-ci, je vais vous parler littérature. C'est un livre qui va devenir un outil redoutable pour les magiciens. Le livre s'appelle « Nulle part ailleurs » de Gérard batner Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'auteur, il est sans doute l'un des plus grands créateurs d'illusions d'optique dans le monde entier. Dans le livre que je vais vous présenter, il nous offre ici le secret le mieux gardé. C'est une méthode qui permet d'avoir un contrôle total sur les cartes malgré les apparences. Vous l'aurez compris, c'est un outil puissant qui sera combler tous les mentalistes. Il vous suffira de quelques secondes pour comprendre le secret et ça va vous permettre en fait de créer Plein d'effets Après avoir lu ce livre, vous serez capable de faire des prédictions à 100% exactes. Il n'y a aucun gimmick, c'est juste un principe en fait qu'il faut connaître et qui permet en fait de donner de la puissance à vos propres routines. Vous ne rêvez pas, vous serez capable de maîtriser la position d'une ou plusieurs cartes malgré les actions du spectateur. L'ouvrage est composé de 55 pages avec le préface de Fabien Olicard aux éditions Le cabinet d'illusion. Voilà. À l'intérieur, la qualité du papier est glacée, de très bonne facture. Vous allez re, donc retrouver de multitudes de routines. Il y en a 15 au total, il me semble. 15 avec donc l'explication de la méthode, qui, qui prend en fait que 2% du lit, parce que le reste, c'est que des routines. Je souhaiterais quand même insister sur une chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est en fait le procédé. Qui est expliqué vous permettra et c'est ça là en fait la puissance qui en dégage de ce livre de créer de nouvelles routines de magie et de mentalisme franchement là c'est énorme alors pour les magiciens si je vous dis que le procédé est associé à la méthode patéo ça vous parle les explications des tours sont très simples à comprendre et très agréables à faire alors ce qui est très intéressant en fait à retenir euh, en parcourant le livre c'est que la méthode ne s'arrête pas uniquement avec des cartes à jouer. Vous pouvez l'utiliser avec des cartes de visite, voire des cartes personnalisées comme euh, expliqué dans le livre d'ailleurs. Par exemple, vous avez une routine où les cartes utilisent l'image d'une corde de magicien. Il y a une routine que j'aime bien en particulier, c'est la routine Facebook qui, elle, en fait, utilise des cartes avatar. Alors ce qui est bien, c'est que ça permet de plonger vos spectateurs dans, sur l'ambiance de ce réseau social. Une autre que j'ai bien aimé aussi, c'est celle avec les drapeaux, car le spectateur fait pratiquement tout le travail pour vous. C'est simple à faire, mais c'est diabolique. Mais j'ai une confidence à vous faire. Si vous allez dans les pages 45 et 52, qui sont pour moi les plus importantes de ce livre, car en fait, elles regorgent d'informations les plus importantes à retenir. Ici, l'auteur va plus loin, en vous livrant d'autres pistes. Et là, je dis merci à Gérard Bagnard pour ce cadeau, parce qu'en fait, ce livre, c'est un vrai régal à lire. Et honnêtement, je vous dirais que c'est un livre indispensable pour tout magicien et mentaliste. Donc, vous l'aurez compris, ce recueil, en fait, est tout simplement une ouverture magique pour ceux et celles qui veulent améliorer leur routine. Alors, on se retrouve avec Brigitte. Salut à vous Et pour faire l'effet, faits, et bien simplement un jeu de cartes qui peut être emprunté. Alors Brigitte, oui. un jet de cartes, je te montre, 52 cartes, et je vais te demander de choisir 10 cartes, pour commencer, 10 cartes de couleur euh, rouge, mais à point, d'accord que tu me poses dans ma main. Rouge, rouge. Tu les poses dans ma main. Euh, côté face, en face en l'air, face que en l'air, que tout le monde puisse bien les voir à la caméra, Voilà. Je les mets bien en tas, voilà comme ça. Hop, je pose. Tu peux y aller, il en faut 10. Vous allez voir que Brigitte, pendant qu'elle fait son petit euh, dépatouillage, que tout est fait euh, devant vous, il n'y a pas de trucage, il n'y a rien du tout. Ça va Brigitte, ça se passe bien ben, J'espère que j'ai je bien compté. Il y en a 10. T'es sûr Oui. Bon allez, on recompte. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors maintenant je voudrais que tu me sortes une carte noire, une carte figure ou à point, c'est comme tu veux. Celle que tu aimes. Tiens, allez, vas-y. Parfait. Donc tu, le reste du jeu, tu le poses, tu me le donnes, on n'en a plus besoin. Mes amis, regardez. Des cartes à points, uniquement rouge et noir. Alors, alors regardez, ce qu'on va faire, on va un peu perdre la carte noire. Et Brigitte, je vais te demander de faire deux tas. D'accord Donc tu vas faire comme ça, tu vas faire des piles de gauche à droite. Vas-y. Allez, vas-y. Tu, tu mélanges, tu mélanges. Pourquoi on fait ça Simplement pour perdre un peu plus la carte étrangère. Voilà, c'est fait. Parfait. Est-ce que tu veux remélanger Tu peux encore remélanger si tu veux. Oui. Alors, refaire on mélange. Voilà, tu vas. Allez, vas-y, mélange. Voilà, fais des tas. Elle peut s'arrêter où elle veut. C'est ça l'intérêt, en fait, de, ce, de cet effet. Je m'arrête non, non, mais tu continues, tu continues. Ah, tu veux dire que dans les mélanges, voilà, tu as mélangé. Okay. Et maintenant, l'idée, c'est de retrouver la carte. Toi, tu saurais à peu près où elle se trouve la carte ah, Pas du tout, voilà. Moi, je vous avoue, moi non plus. Mais il y a la magie. Et, oui. et Regardez ce que je vais faire. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. C'est de prendre les cartes sans les regarder et de les mettre dans mon dos. Et là, je vais essayer... Tu ne regardes pas. Je vais essayer de retrouver... Je pense qu'elle n'est pas là. J'y retourne. Hmm, je pense qu'elle est pas là non plus. Je retourne encore. Non, je pense qu'elle est pas là. J'y retourne. Ah là j'hésite. Ah ouais ah, Non, non, non, c'est pas bon. Je vais recommencer. Euh... Ah là, franchement j'hésite. Ouais. Là j'hésite. Alors on va faire un autre truc, on va faire un... Tiens, on va faire ça, on va faire un truc comme ça. Euh... Oh, Et là, j'ai une carte. Ouais. On va regarder tout ça. Après tous ces mélanges, à vous, si cette carte oh. ici c'est la mienne, est magique, ça serait le miracle. Mais carrément. La carte étrangère, c'était quoi Le 4 euh, de trèfle. Je le 4 de trèfle ouais. Vous êtes sûr euh, Oui. Regardez. Le 4 de trèfle. Mais ça. Oh, bah, le 4 de trèfle. Oh, Et toutes les autres cartes, je peux le montrer, sont rouges. Mm -hmm. Et voilà. Voilà le principe que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est vraiment... Étonnant Mais carrément, franchement, moi j'aurais été incapable de retrouver le cadre de trait. Hein Et voilà, merci Niveau difficulté, la, les explications sont très faciles à appréhender. Très honnêtement, la, la méthode utilisée est très très facile à comprendre. Ce livre peut être acheté dans toutes les boutiques de magie, mais je vous mets quand même un lien du site de Magie Création pour pouvoir l'acheter directement chez eux. L'olive est vendu seulement 35 euros pour une arme redoutable pour tous les magiciens. Je vais commencer par les points négatifs. Personnellement, j'aurais aimé que l'auteur nous explique des routines beaucoup plus complexes, élaborées, en mêlant d'autres techniques. Ceci afin de composer des effets explosifs. Je pense que cette méthode mérite d'être développée car le potentiel est là. Concernant les points positifs, la méthode est très facile à comprendre, moins de deux minutes pour la maîtriser. C'est puissant parce qu'il n'y a rien à faire et ça fonctionne à 200%. Le contenu est de très bonnes factures et de nombreuses routines vous sont expliquées. Et le point le plus important qui clôture le débat, c'est que vous pouvez créer vos propres routines. Et voilà, cette review est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire, faites un petit like pour vous abonner c'est très simple, cliquez sur le bouton rouge ici. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tour de magie. Je vous souhaite un bon week-end à tous. à bientôt, bye bye.